« Bonjour à toi, cher spectateur. Ramona fait son cinéma, ou Ramona, tout simplement, version originale, d'Andrea Bagné, C'est un film qui m'intriguait. J'avoue que déjà, bon le titre me faisait un petit peu peur, notamment en français, parce que Ramona fait son cinéma, on imagine une espèce de comédie hyper cliché, euh, avec une protagoniste beaucoup trop excentrique, qui va constamment parler de sa vie. Et, et du coup, j'ai un petit peu peur de ce genre de pitch. Après... Il y a l'intérêt aussi que je porte au cinéma espagnol de manière générale qui fait que du coup je suis un peu intrigué par ce type de projet. Et j'avoue que vaguement l'idée de suivre une protagoniste qui va avoir des petites histoires d'amour en même temps qu'un tournage de cinéma, pourquoi pas Le résumé pour faire simple, Ramona vient juste de revenir habiter sur Madrid et cherche à se remettre dans le monde du cinéma en passant des castings. Un jour dans un bar, elle fait la rencontre de Bruno, qui semble la draguer. Elle ne se doute pas que c'est le metteur en scène du casting qu'elle passe le lendemain. C'est mignon. Ça va pas révolutionner le genre, mais euh, honnêtement, c'est mignon comme tout. On est sur l'exemple type du du film sympathique qui ne dégage pas grand-chose de plus, mais qui arrive à nous embarquer dans son ambiance globale. Et moi, en tant que spectateur, c'est ce que j'aime bien dans ce type de cinéma. J'avoue ne pas avoir été complètement transcendé par l'aventure de cette héroïne, j'avoue ne pas avoir été renversé par la structure globale du récit, j'avoue que ça fonctionne mais que par moments ça pourrait se détacher de certains carcans ou de certains archétypes du genre qui ont tendance à limiter un peu la progression des personnages, ou en tout cas les enfermer dans un quotidien qui peut être plombant, mais je trouve qu'Andrea Bagné nous propose un film qui est plutôt entraînant, qui arrive à jouer avec sa protagoniste, qui arrive à l'embarquer dans des directions rigolotes, amusantes, intéressantes, allant de petits quiproquos délirants jusqu'à des petites scènes d'amour surréalistes en passant par des moments de fantaisie, tout ce qu'il y a de plus cliché mais qui amène une petite sympathie, c'est un petit mix entre Clerks et Woody Allen, je trouve ce film. Alors, c'est une phrase pourrie de journaleux, mais je dois avouer que j'ai retrouvé les deux aspects qui font que j'aime ces deux types de cinéma. La jovialité d'un groupe de personnages qui va être embarqué dans des situations très réalistes, mais en même temps décalées, et le côté spontané d'une crédibilité, notamment dans les dialogues et dans les jeux entre les acteurs, qui fait que je suis vraiment rentré dans ce délire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est révolutionnaire, encore une fois, mais ça fonctionne, c'est amusant, c'est délirant juste comme il faut, et ça a un personnage extrêmement charismatique, et du coup, on a envie de la suivre. Il est amusant de construire l'entièreté d'un récit sur le développement d'un protagoniste tellement charismatique qu'il peut à lui seul porter une œuvre, lui donner de l'ampleur, lui donner un charme fou, sans forcément que ce qui se construise autour de celui-ci ne soit délaissé pour autant. André Bagné nous propose un film pétillant à l'image de son héroïne, pendant un moment de cinéma qui se veut joyeux, éclatant, entraînant, Jamais novateur ou si iconoclaste que cela dans ce qu'il cherche à raconter, ou innovant même dans la manière de développer ses personnages, mais juste assez décalé et drôle pour nous embarquer dans les péripéties de cette jeune femme. En termes d'écriture, comme j'évoquais un petit peu avant, Andrea Bagné, elle a vraiment choisi de baser l'entièreté de son film sur une protagoniste. Ce qui est hyper risqué, parce que si tu bases l'entièreté de ton film sur le parcours d'un protagoniste et surtout sur le charisme de cette protagoniste, il faut que derrière, elle ait de l'impact elle est de la force, elle est de la vivacité d'esprit, ça joue un petit peu également avec les acteurs. Si tu te plantes dans le casting de ce personnage, ton film il est plombé. Mais déjà dans l'écriture, si tu n'arrives pas à composer les bons dialogues, si tu n'arrives pas à amener les bonnes situations, si tu n'arrives pas à le rendre à la fois sympathique et en même temps antipathique, par moments on aura envie de rire avec elle et d'autres moments de se moquer d'elle, à d'autres moments on a envie de lui hurler, de se bouger, de faire des choses, et à d'autres moments on aura envie de lui dire de se calmer. Et c'est ce qui se passe ici. L'écriture de Bagni choisit vraiment d'accompagner ce personnage, d'accompagner Ramona, d'en faire une héroïne de cinéma, tout ce qui est de plus moderne, tout en étant une héroïne qui traverse le temps. Je veux dire, le film aurait pu être tourné dans les années 60, tout comme aujourd'hui. Je trouve qu'il arrive à trouver les mêmes thématiques, les mêmes résonances. Il y a ce petit côté qui accompagne l'écriture, qui a envie de sonner comme étant nostalgique, mais en même temps actuel, Qui a envie de rappeler une époque lointaine où on avait plus tendance à baser un récit sur des personnages et sur des situations, plutôt que sur des grands retournements, de la grandiloquence et plein d'effets. Et je trouve que Bagné elle a vraiment envie de retrouver ça dans son écriture, d'amener quelque chose qui soit léger, envoûtant, entraînant, simple, mais en même temps très évocateur, qui arrive à trouver cette universalité de point de vue et en même temps qui cherche simplement à parler d'une jeune femme, nous raconter sa vie, ses doutes, ses amours, ses petits instants de flottement, son quotidien, sans tomber dans le quotidien. Parce que le quotidien, ça peut être plan-plan. Ça peut être un peu chiant, ça peut être vite redondant et ça peut ne pas amener d'éléments intéressants qui fassent qu'en tant que spectateur, on se sente investi dans cette histoire. Mais c'est pas le cas. Et c'est très bien fait. Bagné joue sur le déroulé de la vie de cette femme, sur sa spontanéité et son énergie pour ne pas uniquement construire un récit classique dans la manière de faire avancer le casting ou le tournage du long métrage qui aurait pu enfermer cette héroïne dans une lecture linéaire de son évolution et de notre compréhension de sa vie. Si l'écriture ne brille pas par son découpage en chapitres, un peu trop didactique, et découpé pour réussir à se détacher d'une lecture sommaire de l'aventure de Ramona, on sent tout de même que la cinéaste a voulu se baser, comme évoqué avant, sur la composition de dialogues assez révélateurs pour ne pas avoir besoin d'en rajouter tant que cela derrière. En termes de mise en scène, Déjà à ce choix, assez surprenant de la part d'Andrea Bagni, de, de jouer donc sur cette letterbox, sur ce format avec les bords légèrement arrondis et cet effet de, de pellicule, je pense, qui est purement et simplement numérique. C'est esthétique, c'est cosmétique, mais ça amène un petit quelque chose. Il y a aussi bien sûr cette idée de faire un film entièrement noir et blanc, sauf quand le cinéma pop et que le cinéma traverse la diégèse du film. Et là, d'un seul coup, la couleur arrive comme si c'était le cinéma qui animait ces personnages, qu'il leur donnait une nouvelle facette, qu'il leur permettait de, de voir le monde autrement, de se comprendre autrement. Quasiment, les trois quarts du temps, il n'y a que Ramona dans ce cadre en couleur. Parce qu'il semble y avoir une nécessité de ramener la couleur à elle, de se dire que c'est elle qui choisit à quel moment elle va amener la couleur dans le film. C'est ce que je disais un petit peu déjà dans l'écriture et que j'évoquerai ensuite en plus dans les, les acteurs, mais déjà on sent que le film doit se véhiculer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue graphique, par sa protagoniste. Si la protagoniste amène de la couleur, la caméra va spontanément amener de la couleur. Si au contraire, elle retourne dans le quotidien, dans le classique, dans le convenu, elle redevient noir et blanc. Parce que la vie est en noir et blanc des fois. Et je pense qu'on est typiquement sur l'auteur qui voit dans le cinéma un bon moyen de ramener de la couleur, de ramener de la spontanéité, de, de l'énergie de la joie de vivre, de, de l'émotion, tout simplement. Et c'est très intéressant de voir plusieurs fois les personnages évoquer ça, de dire « dans les films, ça ne se passe pas comme ça ». Dans les films, on fait comme ça, mais dans la réalité, tu dois agir autrement. Tu dois agir plus humainement, tu dois penser aux autres, tu dois penser à ton entourage. Bruno répète ça à plusieurs reprises dans le film, ce qui est rigolo parce qu'il est lui-même metteur en scène. Donc il y a toute cette mise en abîme autour de l'impact du cinéma et de l'impact du mouvement cinématographique que je trouve assez amusant et qui accompagne la scénographie de Bagné. Alors ça passe par de l'esthétisme, ça passe par des petits effets, par des petits mouvements, par des petits travails du cadre, de jeu avec les personnages, et je trouve ça très intelligent. Bagney veut nous embarquer à la fois dans la tête de cette jeune femme, mais surtout dans son envie de profiter de la vie. Et surtout dans la vivacité avec laquelle elle est capable de faire des choix dans son quotidien, ne s'enfermant jamais dans une liéarité ou une monotonie qui l'empêcherait d'avancer. Cet aspect plutôt maîtrisé par la jeune réalisateur donne une vraie énergie à l'ensemble du métrage, semble lui permettre de constamment rebondir et exploiter avec toujours autant de clarté, ce qui semble être le mieux pour faire progresser les personnages, et surtout pour donner à Ramona assez d'espace pour réussir à totalement nous embarquer dans son aventure humaine et cinématographique. En termes de casting, alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs, mais je trouve que chacun a une bonne gueule, encore une fois. Bruno Lastra est très bon dans le rôle de Bruno, Francesco Cari dans le rôle de Nico est excellent, Agustin Mateo dans le rôle de Pancho, superbe, uh, Rocío González-Cela, Rafael Ordorica, uh, Sergio Huguet de Raciel, uh, Javier Carrasco, tous les acteurs sont vraiment excellents. Et encore une fois, comme je le répétais déjà, uh, je, je trouve que les acteurs espagnols ont des gueules. Il dégage quelque chose et ici ça se ressent vraiment. Et ça se ressent surtout par le biais de l'actrice principale qui est une boule d'énergie. Elle fait un bien fou. Elle est pétillante, elle est joyeuse, elle est extraordinaire. Au-delà d'être simplement Ramona, elle est Ramona fait son cinéma. Elle est littéralement ce film. Lourdes Hernandez est une jeune femme plus que folle et pétillante. Celle-ci apportant une vivacité d'esprit et une énergie à son personnage qui est terriblement contagieuse et très attachante par la même. Au bout du compte, Ramona fait son cinéma, ou Ramona tout simplement, euh, c'est un joli petit film qui comprend à quel point le cinéma peut être un joli véhicule d'émotion lorsqu'il est parfaitement mis en exergue ou mis en abîme. C'est ce qui est réussi à ce film, c'est ce qui fait qu'il se détache un petit peu de la masse malgré ses aspects très classiques, malgré un côté un peu convenu par moment dans l'écriture, dans la mise en scène, c'est ce qui fait qu'il se dégage une identité. Et Dieu sait que cette identité, il la doit également beaucoup à son actrice principale qui est vraiment exceptionnelle. Donc Ramona fait son cinéma d'André Bagni. si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous passerez un joli petit moment plein de joie de vivre et plein de septième art. A plus